c'est Winman, content de vous voir. Euh, depuis hier, on fête notre deuxième anniversaire à la SQDC. Deux ans de légalisation du cannabis au Canada. Donc, pour fêter ça, euh, je me suis allumé un Saint-Henri Couche de la marque 514, un produit très apprécié là, des Québécois et des abonnés de Winman. Euh, plusieurs euh, nouvelles compagnies, nouvelles marques de commerce, 5 milliards, euh, encore plus que l'année dernière. On a juste à penser là, à la marque Souvenir, à la marque Craft Collective de cette arc, vraiment qui m'a vraiment impressionné. C'est sûr que c'est seulement un produit, mais en général, c'est de bonne augure, ça l'annonce de bonnes nouvelles pour l'avenir. Euh, deux ans de légalisation, euh, si on parle du marché boursier. Euh, C'est n'est pas tout le monde qui a fait de l'argent. Est-ce euh, que présentement, il y a des opportunités? Peut-être. Mais ça n'a pas été évident. Euh, la, le marché boursier n'a pas été en hausse en 2020 pour les compagnies de cannabis. Et pourtant, ce qui est très étonnant, l'année dernière on voyait que l'inventaire de cannabis, l'inventaire que les compagnies avaient de cannabis était quand même assez lourd, assez pesant. Donc, on envisageait euh, la baisse de production de cannabis en 2020 pour pouvoir réduire leur inventaire et euh, pour, pour qu'il y ait du stock qui sèche en arrière ou du stock qui, qui, qui devient de moins bonne qualité. Mais les compagnies ont continué à produire. Euh, vraiment, l'inventaire est toujours aussi élevé. Donc, il y a de se demander pourquoi ils continuent à produire ainsi? Écoutez, il doit avoir quelque chose qu'on ne sait pas. Est-ce qu'ils envisagent de pouvoir vendre plus de cannabis aux États-Unis? Est-ce qu'ils envisagent l'expansion de SQDC au Québec, l'expansion de commerce à travers le Canada? Euh, J'imagine, parce qu'ils n'ont pas ralenti la production. En 2020, depuis deux ans maintenant, euh, on parle de plus en plus de terpènes. On est vraiment content de parler des terpènes. J'ai appris les terpènes en même temps que vous, euh, avec la l'égalisation du cannabis. Euh, on a appris vraiment, vraiment, par cœur, le THC, le CBD, deux cannabinoïdes vraiment là implanté dans les euh, cerveaux des abonnés de Winman. Et là, les terpènes, écoutez, c'est vraiment incroyable. Euh, les gens en parlent de plus en plus. On apprend de plus en plus sur le là, que c'est pas seulement un goût épicé dégueulasse. Euh, le cariophyllène a plusieurs arômes qui est euh, associé à lui. Donc, euh, vraiment, vraiment heureux de voir qu'on s'en va toujours dans la bonne direction. Il y a des compagnies comme la marque 514 qui affichent les terpènes sur leurs produits, leurs emballages. Euh, très, très, très appréciés des amateurs de cannabis. Euh, écoutez, depuis deux ans, il y a tellement de variétés de cannabis à la SQDC, tellement de variétés disponibles sur le côté récréatif, que le côté médicinal, il y a de moins de patients. Les gens qui étaient sur le côté médical reviennent sur le côté récréationnel. Parce que c'est à cause de la disponibilité. Moi-même qui ai euh, la possibilité d'acheter sur le côté médicinal, je vais vous le dire. Je a pas beaucoup de choix. Euh, J'achète mon huile de CBD euh, sur le côté médicinal beaucoup de choix sur l'huile, mais pour ce qui est des fleurs séchées, euh, écoutez, je, je m'en achète un peu, mais j'aime la SQDC. Donc, en 2020, il y a eu une baisse de vente de cannabis sur le côté médicinal par rapport à 2019. Excusez-moi, excusez-moi, moins de patients, moins de patients. Les gens vont au récréationnel. Donc, euh, quand même intéressant, euh, ces statistiques, quand on sait que le médicinal, euh, des fois, il y a des, des abordables, on sait peut-être que il y a, il, ça a été testé euh, plus, mais c'est à cause de la disponibilité. Il y, a pas, il y a moins de disponibilité sur le médicinal, il moins de choix. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va sur le récréationnel. Donc, bonne fête à tous, bonne fête à tous, déjà deux ans, vraiment très heureux des, des, des dénouements. Euh, on envisage encore plus de variétés, plus de compétition, plus de concurrence, euh, ce qui va nous apporter des baisses de prix, des, des plus de qualité, euh, on veut plus de goût, plus de terpènes de qualité à la SQDC. En deux ans, on a vu le transport s'améliorer avec la livraison euh, le même jour euh, à Montréal et à Laval. Est-ce que ce, ce processus de livraison va s'étendre à la grandeur du Québec ou peut-être euh, à des rayons là, de 30 minutes ou des rayons là, de 20 km euh, de chaque SQDC? J'ai aucune idée, j'ai aucune idée. Est-ce qu'ils pourraient avoir un service de livraison euh, la même journée avec l'inventaire de, de la SQDC qui sont près de chez eux? En tout cas, euh, vraiment, ça s'améliore, la SQDC, ça s'améliore vraiment. Euh, C'est sûr qu'on on en veut toujours plus, on veut plus de variété, plus de qualité, des baisses de prix, mais ça s'ajuste, ça s'ajuste. Les consommateurs font leur choix, euh, les compagnies doivent s'ajuster. Euh, je pense vraiment là, que l'offre et la demande, c'est en plein ça, là. C est, c est, si tu comprends pas ça veut dire quoi l'offre et la demande, quand il y a une baisse de prix à la SQDC ou quand les prix augmentent, on sait que Grell, Grell a augmenté leur prix, on a accepté, on a accepté parce que ça vaut 41$ par rapport aux autres compagnies, par rapport aux autres compagnies. Si toutes les compagnies se mettent à 20$, peut-être qu'on va peut-être décider, on va peut-être dire à Grell, écoute, tu peux se descendre à 30 Mais écoutez, il y a des compagnies qui se permettent de vendre leur cannabis à 30$. Et puis c ça ne ça, ça vaut pas, pas grand-chose. Euh... En tout cas, je voudrais vraiment remercier tout le monde de m'appuyer depuis deux ans. Euh, bientôt deux ans, hein, dans, dans cinq jours, euh, ça va faire deux ans pour Weedman. Donc, euh, donnez un pouce à la vidéo, je vous euh, souhaite bonne fête à tous. Je vais terminer mon Saint-Henri-Couche de la marque 514, vraiment, si vous pouvez l'essayer, c'est vraiment un euh, goût qui se rapproche d'un OG-Couche qu'on qu qu connaît. Mais encore une fois, c'est un phénotype là, euh, à 514, mais quand même, euh, c'est quand même très bon et le buzz est très bon. Bonne fête, à la prochaine! Peace.